Salutations, ici David. Donc dans le quick tip d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une application pour ordinateur qui peut vous aider à mieux dormir. Comment une application peut vous aider à mieux dormir Tout simplement parce que voilà c'est connu, avant d'aller dormir, si on veut réussir à s'endormir correctement, euh, il faut éviter d'être sur son ordinateur une heure avant ou sur son smartphone juste avant de dormir. Pourquoi Parce que les lumières bleues qui sont émises par un ordinateur ou un smartphone ou un autre appareil électronique, et eh ça, euh, ça maintient le cerveau éveillé et donc ça empêche le cerveau de se mettre dans un état euh, de sommeil et donc de dormir. Alors l'idée de ce petit logiciel, c'est un logiciel qui s'appelle euh, f.lux, donc vous pouvez le trouver sur justgetflux.com, euh, je vous mettrai le, le lien dans cette vidéo. Euh, l'idée de ce logiciel c'est que dès la nuit tombée, donc lui euh, il repère votre fuseau horaire et dès que la nuit tombe et eh bien il va réduire la luminosité des lumières bleues de votre ordinateur. Donc ça fera un écran, un espèce d'écran jaune, ça va faire bizarre au début, mais vous allez vous habituer. Vous aurez donc un écran jaune qui diminue, un, qui, un écran jaune qui va diminuer les lumières bleues. Pareil, vous pouvez avoir ça sur votre smartphone, sur un iPhone gel ou alors sur un Android, vous pouvez installer ça. Ça va diminuer la luminosité de l'écran, enfin la lumière bleue de l'écran. Et donc vous aider à réduire ce fameux rayon lumineux qui vous empêche de vous mettre dans un état pour dormir. Alors, ce n'est pas une solution miracle, c'est simplement une solution pansement en quelque sorte. Si Vous ne pouvez pas vous empêcher euh, d'être sur l'ordinateur le soir si vous avez du boulot ou si vous êtes sur le smartphone ou quoi. C'est un espèce de pansement qui ne vous permet pas de corriger le problème, mais d'améliorer un petit peu le problème. Je l'utilise sur tous mes appareils et euh, effectivement, je sens une différence quand je vais au lit. Je me sens beaucoup moins réveillé qu'avant, j'ai beaucoup moins de mal à m'endormir. Donc voilà pour le quick tip d'aujourd'hui, donc cette application fantastique F.lux. Donc essayez-la pour voir si ça fait, euh, si ça peut vous aider aussi, si vous avez euh, cette habitude également. Pour vous aider à, pour vous aider à mieux dormir, et ben effectivement mieux dormir, ben ça vous aide à être plus productif le lendemain, plus dynamique, d'avoir plus d'énergie. Et franchement, c'est indispensable quand on a une entreprise d'être en forme euh, pour pouvoir bien travailler, effectuer les tâches euh, qu'on doit faire. Donc euh, voilà, une petite application, un petit détail qui peut peut-être améliorer. Euh, votre qualité de sommeil. Merci et à très vite.